Dans la ville de Gand, au cœur du quartier étudiant, se trouve une maison de maître néoclassique de la fin du 19e siècle. Le bâtiment est un monument protégé, entièrement restauré à sa splendeur d'origine par les propriétaires. Maintenant, ils y proposent un hébergement de haute qualité à des étudiants, ainsi privé, il est agréable d'étudier, d'habiter et de vivre. Les chambres d'étudiants et certains espaces communs baignent de lumière, présentent des détails de finition élégante et de magnifiques parquets de l'Alegnio, le sauterne. Nous étions en mesure de regarder à l'intérieur pour vous montrer quelle chambre agréable vous pouvez créer grâce à ce parc. Le Sauterne est un beau plancher de la collection classique de la Ligno. Par conséquent, le bois en chêne qui a été choisi pour sa composition a une ambiance rustique de caractère. Des nœuds bien finis rendent ce parquet authentique. De plus, les légères différences de couleurs et des tons naturels dans le bois garantissent un look contemporain. Ce parquet de chêne a été fumé et brossé et ainsi obtenu ses nuances gris-blanchâtres qui apportent le calme dans la chambre et contrastent bien avec les accents jeunes, souvent frivoles ajoutés par les résidents. En bref, le sauterne est un très beau parquet avec beaucoup de charme naturel, mais il garantit également le confort et la facilité d'utilisation. Grâce à la finition avec un vernis mat, il nécessite peu d'entretien à l'aide d'un chiffon légèrement humide et le nettoyant doux, le sol est facile à nettoyer. En appliquant de temps en temps le polissage pour parquet mat de la legno, vous le rendrez encore plus résistant à la saleté et aux taches. aimeriez vous savoir plus sur ce parquet contre-collé et ses accessoires Alors consultez le site web. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à faire le choix de votre parquet. Profitez de votre plancher la legno.